Salut les propriétaires immobiliers qui doivent vendre leurs biens immobiliers dans les semaines qui viennent. Dans cette vidéo, je vais vous parler de trois questions essentielles que vous devez poser avant votre visite immobilière. Sinon, ça ne sert à rien. Vous allez faire une visite immobilière qui a, on va dire, 9 chances sur 10 de ne pas aboutir. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Frédéric Lejour. Je suis le fondateur du site réussirsonimmobilier.fr et le créateur de la méthode Vendre sa résidence principale en 31 jours. Et J'utilise les techniques du neuromarketing pour appuyer et rendre très efficace ma communication, mes techniques de vente. C'est ce que je partage avec vous dans ces vidéos. Donc, on se retrouve tout de suite pour parler de ces trois questions essentielles à poser avant votre visite immobilière. Vous devez comprendre que quand vous faites une visite immobilière, quand vous avez pris du temps pour nettoyer la maison, lorsque vous avez fait en sorte d'être vraiment parfait au niveau présentation, Ceci ne sert à rien si vous n'avez pas posé trois questions essentielles avant de commencer votre visite immobilière. Alors la première question, c'est est une question que vous ne posez pas parce que aussi peut-être vous avez peur d'avoir des réponses négatives. Et pourtant c'est dommage parce que plus vous allez poser de questions et plus vous allez être centré sur votre acquéreur, plus il va se mettre en confiance. En neuromarketing, cela s'appelle l'égocentrisme. C'est-à-dire qu'on doit penser tout le temps. Que votre acquéreur est concentré sur lui mais l'égocentrisme ça va aussi pour vous c'est à dire vendeur vous êtes très concentré sur vous et sur votre bien immobilier donc vous vous devez quitter l'égocentrisme et vous devez comprendre que votre acquéreur aujourd'hui c'est lui qui est le sujet d'intérêt donc lorsque vous faites votre euh, votre visite immobilière vous devez toujours penser à lui donc avant de commencer votre visite immobilière vous devez lui poser cette première question est-ce que cela a été pour venir Vous devez, avec cette question, comprendre quel chemin ils ont fait pour venir. Est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés Est-ce que par rapport au travail de monsieur ou de madame, déjà la maison ou l'appartement, c'est OK À quoi ça sert de faire une visite immobilière si déjà ils viennent de comprendre sur le chemin que de toute façon ils n'achèteront pas votre bien immobilier parce que c'est déjà trop loin du boulot ou bien il y a un accès qui est, qui est difficile ou bien ils sont arrivés pendant les heures de pointe et ils ont mis, enfin, ils ont fait vraiment beaucoup de temps pour venir alors qu'en réalité si on n'est pas dans, dans les heures de pointe, évidemment on va mettre deux ou trois fois moins de temps. Mais c'est un critère qui a fait que déjà ils arrivent pour visiter votre bien immobilier Quelque part, déjà, ils n'ont pas envie de l'acheter. Donc ça, vous devez le savoir. Vous devez aussi savoir si ça s'est bien passé. Le fait de poser la question, et si ça s'est bien passé, ça vient appuyer effectivement bah, quelque chose qui est essentiel pour eux, c'est est-ce que déjà c'est facile de venir Mais on leur rappelle. La question va leur permettre de dire, oui, oui, c'est bon, euh, ce point-là, je le valide, euh, c'est bon, je peux venir facilement euh, pour, euh, pour, pour, pour venir sur ce bien immobilier. Ensuite, la deuxième question. Cette question, elle est essentielle. C'est est-ce que vous avez réussi à vous garer Alors si c'est une maison, on est dans un quartier pavillonnaire, est-ce qu'il y avait de la place Est-ce qu'ils ont réussi à se garer facilement Sinon, moi, je vous conseille fortement de sortir la, la, la voiture, votre voiture, et vous la vous laissez, votre place, vous allez vous garer un peu plus loin, et vous laissez votre place à, à l'acquéreur, d'accord Parce que s'il galère pour se ce, ce garer, c'est la même chose. Il va se dire, attends, je ne vais pas galérer tous les jours. Pour, euh, pour me garer, vous allez lui dire oui, mais vous avez une place réservée. Ok, mais alors les gens qui vont venir me euh, visiter, eux, c'est pas possible quoi. Moi j'ai galéré pour trouver une place, eux ils vont galérer. Déjà, point négatif dans sa tête. Il a même pas encore vu la maison et déjà, c'est quelque chose qui a fait une, un point de friction comme je l'appelle et c'est pas bon quoi. Donc arrangez-vous qu'il n'y ait pas de problème pour le stationnement. Si vous êtes dans une résidence, où il n'y a pas beaucoup de places, les places réservées aux visiteurs sont, sont vraiment succinctes, faites en sorte la veille, si c'est possible évidemment, ou quand vous rentrez, de mettre votre voiture à une place de parking euh, visiteur et vous la réservez pour votre acquéreur. Il faut certainement pas qu'ils aient galéré pour se garer. Donc ça, c'est la deuxième question. Est-ce que ça a été pour se garer si la réponse, elle, elle est négative, vous devez trouver des arguments qui vont venir le rassurer. Sinon, c'est mal barré également. Et la troisième question, c'est est-ce que, euh, alors si vous êtes dans une résidence par exemple, est-ce que la résidence euh, vous a plu en venant Il faut qu'avec cette question, vous puissiez comprendre. Est-ce que de l'endroit où ils se sont garés, au fait d'arriver à votre immeuble ou arriver à votre maison, est-ce qu'ils n'ont pas vu quelque chose de gênant Par exemple. Souvent, on peut trouver dans les, euh, dans les propriétés privées, peut-être des jeunes. Mais c'est les jeunes de la propriété qui ne sont pas méchants du tout et qui sont très sympas. Euh, D'ailleurs, peut-être même ils vont dire bonjour quand ils vont voir les gens. Mais voilà, c'est ça, ça un peu gênant. On se dit mince, il y a des jeunes, c'est c'est pas top. Ou bien, euh, on est dans un quartier pavillonnaire et puis, euh, voilà, il y a, y a le voisin, je ne sais pas, il fait des travaux ou euh, son, son fils, il a une mobilette. Bon, les gens, ils vont se dire... Ah, ah, l'autre, il fait des travaux, ah ah, l'autre, il a une, une mobilette. Vous devez, vous devez absolument connaître tout ce qu'ils ont vécu avant d'arriver chez vous. C'est impératif. Si vous ne faites pas ça, vous allez vraiment, pour moi, passer une étape essentielle parce que vous allez vous donner, vous allez, vous allez vraiment être motivé à présenter votre bien immobilier. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour séduire votre acquéreur. Et derrière ça, de toute façon, c'était déjà mort. Avant ça, c'était mort. Vous avez perdu tout votre temps. Après, vous ne comprenez pas pourquoi votre bien immobilier ne s'est pas vendu. Pourquoi les gens ils n'ont pas donné suite Il y a des étapes à suivre. Et je vous dis, si vous suivez ces conseils-là, vous allez déjà vite comprendre que lorsqu'un acquéreur, sur ces trois questions, a répondu positivement, alors il va être très concentré pour la suite. Si déjà il y a des points de friction et qui n'ont pas été désamorcés, alors il va penser à ça tout le temps. Il va dire oui, la maison c'est top, mais oui, ça c'est bien, mais mais quoi? Ben, c'est la galère pour venir, c'est la galère pour se garer. Moi, j'ai pas trop aimé ce que j'ai vu, les poubelles qui traînent, les ceci, les cela. À vous de faire en sorte que lorsque votre acquéreur va commencer la visite, il n'ait pas déjà des points de friction. Il va jamais vous en parler, en tout cas, c'est très très rare. 97% des gens vont pas vous en parler, et par respect pour vous, parce que, aussi ils ont fait le chemin. Ils vont visiter la maison, mais concrètement, c'est mort. Donc dans cette vidéo, j'espère que vous aurez bien compris qu'il est essentiel pour vous de poser les trois questions essentielles. La première, est-ce que ça a été pour venir La deuxième, est-ce que ça a été pour se garer Et la troisième, est-ce que vous avez vu quelque chose qui a pu vous, euh, vous interpeller en venant Est-ce que euh, le quartier vous plaît Est-ce que la rue vous plaît poser cette question et si la réponse, les réponses sont positives, alors déjà là vous êtes bien parti avec votre visite immobilière. Donc soyez vraiment des, des, des vendeurs immobiliers, des propriétaires immobiliers stratégiques et pensez qu'aujourd'hui il y a des techniques qui permettent de réussir sa vente immobilière très rapidement. Moi, j'utilise le neuromarketing, je me suis spécialisé dans le neuromarketing. Je vous transmets tout ce que je peux savoir sur ce sujet. Et donc, il y a un des stimulés, il y a six stimulés en, en neuromarketing, dont un, c'est vraiment l'égocentrisme. Et l'égocentrisme, vous devez vraiment comprendre que c'est l'acquéreur qui est concentré sur lui et il n'a rien à faire de vous. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que votre bien immobilier va pouvoir répondre à ses attentes fortes. On en reparlera dans d'autres vidéos. Mais souvenez-vous de, de ce stimuli qui est très important, l'égocentrisme. Et surtout, quittez le vôtre, quittez euh, le fait que vous voulez qu'il achète. Parce que là, vous pensez à vous. Vous pensez énormément à, à, au fait que euh, bah, j'espère qu'il va acheter. Et ça, il ne faut pas penser à ça, c'est la même chose. Vous devez absolument ne penser qu'à lui, qui il est, qu'est-ce qu'il recherche et comment vous allez pouvoir présenter votre bien immobilier en fonction de ses attentes fortes. Et que vous soyez des acquéreurs motivé et stratégique dans votre façon de communiquer. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous sur la chaîne YouTube, inscrivez-vous sur Facebook également pour avoir des, euh, des informations concrètes à appliquer tout de suite pour vendre votre bien immobilier rapidement. Vous pouvez aussi vous inscrire sur réussirsonimmobilier.fr. Je propose une formation en cinq vidéos qui va vous, voilà, vous permettre de pouvoir redynamiser et relancer votre vente immobilière également. Vous pouvez sur réussir son immobilier.fr aller sur les outils pour vendre où là j'ai mis à disposition des euh, stratégies, des méthodes de vente que vous pouvez acquérir qui vont vous aider à vendre votre bien immobilier en 31 jours? Je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Et là j'ai fait mon niveau d'énergie, mon niveau de motivation pour remonter, remonter. Alors vraiment, je voudrais faire mon tour de te remercier. Tu désacralises à vendre dans les maison, c'est quand même quelque chose qui est très pesant. On parle de gros budget euh, et même moi j'arrive à le prendre comme un jeu. Non, mais c'est une performance.